Ah non, bah non Ah bah barbalouti qui juste. <rire> oh Ah en tri, Non, nous on que, euh, bah, on, on a euh, Gérard, hein, il est pas on dit en tout, euh, à Patrick, peut-être euh, en, en de zemménez et à mélène fin, Non, n'allons dit, ah, oh, Kika Farce. Boîte, c'est même. Ah, Joker. Alors, GBB, PGHB. Euh. et GHB Ah Tigares donc, grand Medawar Évidemment, on avait les autres sur Bah, GBB, C'est pas ces énervé, puis pas non ah Non, nous inquiétons mes bêtes. Ah, on doit oublié, on met de vide, mais met Non, on nous enquête On est de mettre son Ah, mais restart. Évite, on va à Lorraine, son AD, quand il dans la salle, fais nonsense Gouléna Rindigand ma mi-bienne Gouille Rue Femille mignonnette Magu non n'a guéguilé France Trib Reis Marzina Ah non! <rire> bah ben non! Langon, on est. Ah oh ouais, on prévint carrément. Carrément! Los, los, los, los